Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo entrecoupée de pause. Je viens, euh, ma, la... ma lamineuse, <rire> ma plastifieuse, euh, j'ai fait des bêtises et euh, elle n'a pas supporté, trop de bêtises. Euh, donc on a pris celle de chez Action qui est donc à un peu moins de 15 15€ et qui est parfois en promo à un petit peu moins de 10 10€. Je viens juste d'ouvrir, euh, je vous montre ce qu'il y a dedans et je voudrais faire un test parce que j'ai pas trouvé l'information sur les les feuilles qu'il faut utiliser, c'est-à-dire qu'a priori c'est du 125 microns, donc c'est assez épais, ça fait des cartes rigides et euh, sur l'ancienne plastifioche que j'avais, on réglait en fait 80, 100, 125. Et si on fait trop fort, ça a tendance à faire buller le, le plastique. Donc ce qu'on va retrouver dedans, c'est cinq feuilles adaptées. Euh, le, la plastifieuse, alors la plastifieuse, c'est aussi ça qui m'a euh, donné l'envie de faire euh, le test euh, et de vous parler un peu du matériel. Euh, Au-delà du fait qu'il y avait cette histoire de micro, je voulais, je voulais vraiment savoir si elle était adaptée euh, pour les différentes euh, épaisseurs de feuilles euh, plastiques. Euh, elle est extrêmement légère. Alors ça c'est hyper agréable euh, parce que voilà, ouais, elle se porte à une main. Euh, c'est très étonnant qu'elle soit. Euh, aussi légère. Donc ce que je vais faire, c'est la brancher. Euh, on va voir très rapidement ensemble. A priori, elle va me mettre euh, Ready Power, elle va me s'allumer et me dire euh, je suis en chauve, je suis prête. Au bout de, je crois que c'est 2 à 5 minutes. Euh, 3, 3 à 5 minutes, c'est marqué ici. Euh, je pense que euh, comme il n'y a pas l'air d'avoir du tout, du tout de réglage de température, je ne l'ai pas encore allumé. Hein. De, de température liée à la, à l'épaisseur des feuilles, il euh, y aura sûrement des petites choses à faire pour euh, venir améliorer la plastification et éviter euh, les bulles liées à la surchauffe si vous plastifiez par exemple avec du 80 microns. Alors je vais prendre dans mes feuilles à moi, celle-ci c'est une feuille de 80 microns. Ce que je vais faire, parce que je ne vais pas euh, la plastifier pour la plastifier, je vais venir poser quelques petits trucs un peu, un peu mignons pour faire des, euh, des marque-pages. Et je vais découper juste euh, la partie qui va m'intéresser. Euh, et puis faire quelques petites créas comme ça euh, que je pourrais réutiliser euh, dans différentes choses Donc je vais préparer ça avec la 80 microns J'ai également euh, ici une euh, 125, une feuille de 125 microns Et les feuilles fournies euh, avec qui ne sont pas étiquetées Donc je ne sais pas combien de microns elles font et on verra le résultat Donc je vais préparer tout ça je fais une pause et puis pendant ce temps-là ça va continuer à chauffer. Là, ça m'indique Power, c'est en cours, ça chauffe. Alors, le temps que je bricole ça, c'était bien sûr largement chaud. Donc on voit la LED verte qui, qui clignote. Euh, alors. Euh, alors ça clignote au retour caméra, mais en fait, chez moi, ça clignote pas. Donc euh, magie, euh, magie de la caméra encore une fois qui me fait des trucs étranges. Euh, C'est, je me suis dit quitte à faire un, un test, autant le faire à fond avec plein de techniques différentes. Donc, on va retrouver euh, pas mal de possibles euh, dans cette idée-là. Euh, je vais commencer donc avec la 125 micron. Alors, hop, il faut que je bouge ça et que je pivote. Je suis même allée aux techniques humides, je vais vous expliquer en passant les feuilles. Donc, on va mettre un petit peu là que vous voyez quand même la feuille bien, bien passée. Celle-ci, c'est donc la 125 microns. Ça, c'est des perfos papillons, un Dyes hello. Euh, je crois que je les avais découpés il y a très longtemps à la, à la silhouette, Cela, là euh, C'est du papier de base. Ici, j'ai mis, je vous montrerai en plus zoomé. Euh, de l'encre avec des... des espèces de poudres extrêmement fines qui peuvent servir pour la résine. Comme ça, euh, qui, qui ont des, des reflets un peu holographiques. Et enfin ça, c'est de la Versamark avec de la poudre embossée blanc opaque. Euh, je vérifie que je suis dans le sens où là c'est plié et là c'est... Oui alors bon, et l'autre côté c'est ouvert, donc là c'est l'endroit le, plié. J'essaierai de vous montrer vous montrer pardon, quand je serai dans le dans le champ. Excusez-moi, parler et faire des gestes, c'est toujours un petit peu compliqué les deux en même temps pour moi. Euh, ce que je dirais, voilà. Je, je vous montre. Ce côté-là, c'est le côté ouverture. Donc là, c'est en train de prendre euh, tout ce qui est parti avec des, des, des feuilles de, de papier. Et pas énorme, elles ne sont pas très épaisses. Là, on va avoir la résine et euh, de l'alcool. Euh, ensuite, on a le tamponnage euh, en encre embossée. donc c'est la marque Versamark. Marque. C'est pour ça que j'ai dit Versamark tout à l'heure, avec de la poudre à embosser blanc opaque. Euh, voilà, white opaque. Alors le déroulé, ça roule bien, il n'y a pas de souci, ça a bien pris les petites formes autour, ça, c'est partie des choses quand vous faites des créa qui ne sont pas que euh, de la plastification de cartes, euh, de choses très droites. Vérifiez que votre plastifieuse, elle a bien pris les petits angles à la con et tout ça. Et encore plus, si vous voulez découper. Mais on va revoir ensuite. Euh, je vais vous montrer si jamais vous voulez découper ce, qui, ce que vous pouvez faire pour améliorer le truc. Euh, moi, très souvent, ce que je faisais, c'est que je la passais euh, deux fois. Euh, parce que... Alors, plutôt pour le, le 80 d'ailleurs. Alors, ce que je remarque, je vous montre, hein. les détails autour... Alors, ici, j'ai une, euh, une bulle, euh, ce qui n'est pas très normal, mais bon. Euh, ici, tout le tour des papillons, ils ont bien été faits. Le tour du Hello, alors que c'est des lettres, et que c'est quand même du cardstock, c'est un petit peu épais. Pas de souci. La partie-là... Euh... On a euh, les, les reflets, ça a bien plastifié, ça n'a pas trop fait de bulles. Par contre, j'ai quand même des marques au niveau du plastique légère là qui sont pas tip-top. Et la poudre embossée n'a pas fondu. On va regarder de l'autre côté, ça n'a pas fondu non plus. Donc là, je suis un petit peu déçue sur le résultat au niveau poudre embossée, je vais réessayer. Et puis, euh, si ça marche pas, bah tant pis, c'est comme ça. Hop. Je trouve qu'elle est peut-être un tout petit peu plus lente que celle que j'avais avant, qui, qui était beaucoup plus chère, hein, qui était d'une marque, euh, marque assez connue. Euh, le résultat, il est, il est bon, il n'est il pas parfait, parce qu'il y a quand même des petites bulles et, et, et tout ça, mais euh, le résultat, il est bon, il n'y a pas de souci. Je surveille parce que s'il y avait deux bulles, mais elles sont pas parti, après c'est des grandes bulles, j'aurais peut-être pu lister plus pour améliorer le résultat. Des fois en fonction des machines qu'on utilise, c'est intéressant de venir euh, regarder les défauts d'essayer de comprendre ce qui se passe pour améliorer. Euh, parce que c'est pas toujours euh, des trucs rédhibitoires. c'est pas forcément lié que à la machine, etc. Alors, je commence à préparer la deuxième feuille. Donc là, euh, c'est de l'eau, de l'alcool, de l'encre et un petit peu de la poudre, c'est pour faire un fond de carte. Classifié euh, sur lequel je mettrais sûrement un petit mot, genre euh, coucou, euh, hello et tout ça, je ne sais pas encore. Encore une fois, ça, euh... ah, ça a bougé. <rire> Mince Oh non Ma disposition a tout bougé. <rire> ah non Mais Ça ne m'arrange pas. Ça. Parce que ça, c'était prévu pour faire un marque-page ici. Et... Euh... Allez, on va voir si je peux. Ben voilà, parce que du coup, ça m'a ça, ça, ça tout euh... cochonné, ça. Et là, il faut que je fasse attention. Ah, je vous dis là. Ici, il faut que je fasse attention parce que là, j'ai refait un embossage. Et cette fois-ci, une poudre cuivrée. Et avec des détails très fins, puisqu'il y a des lettres. Les lettres, c'est toujours un peu la galère en.. Euh, pour l'ancrage et tout ça, il faut pas faut pas déconner, quoi. Et toutes mes, mes pièces se sont euh, décalées. Alors, je, je pourrais en rouvrir. Euh, mais comme ici, j'ai mis euh, quelque chose d'humide, euh, j'ai peur de, de, de faire bouger les choses pas comme je veux. <rire> Hop. Je les mets un petit peu de guingouas pour que ce soit plus dynamique. Voilà. Donc... Ici, au point de vue poudre à embossé, on n'est toujours pas bon du tout. On voit que... Euh, aïe, aïe, un petit peu chaud. Hein. Euh, on voit que c'est granuleux. Donc je vais essayer, euh pour voir si je peux récupérer ça euh, au pistolet embossé, euh, au hit gun, pardon, euh, sans trop me cramer. Là, je mets toujours le côté plié, le côté pliure ici. Alors normalement je la mets pas, euh, je la dispose pas comme ça ma, ma plasticieuse. C'est un geste un peu plus ergonomique que je fais. Mais euh, je voulais que ce soit sous la caméra donc. Euh... c'est donc, en train de passer les papillons découpés papier. Euh, euh, c'est du papier assez classique. Hein. On est un peu plus épais que du, du, du 80 euh, euh, grammes par mètre carré. Là, des cartes pas tout à fait des cartonnettes, mais c'est un peu plus épais. Et après, on a euh, de l'encre, de l'eau, de l'alcool et euh, quelques poudres. Alors, les papillons, encore une fois, pas de souci, le résultat est tip top. L'embossage n'a pas eu lieu. Ça n'a pas fait fondre, euh, gonfler la poudre embossée. Là, les détails que je vois apparaître, c'est nickel. Il n'y a pas de bulles du tout. Euh, si, il y en a quand même, mais peu. Alors ça, je suis assez contente parce que souvent le risque, quand on utilise euh, une chauffe trop importante, c'est de faire plein de petites bulles sur la surface. Et le fait qu'elle fonctionne à la fois sur du 80 et du 125, sans qu'on ait besoin de faire de réglages, c'est très intéressant, c'est très étonnant aussi, euh, mais c'est très très très positif. Ah, alors là, ma couleur, elle est partie. Oup elle est, Elle est partie. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre un de mes papiers de bidouillage, et passer vite... Un papier. Ouais, mais elle a servi dans la dernière, celle-là. Passez vite un papier. Il n'y a pas de plastique, il n'y a rien. Ça va servir à nettoyer en vitesse euh, si jamais, effectivement, il y a eu euh, les liquides qui ont, qui ont coulé dedans. Donc, ne faites pas ça, visiblement, ne faites pas ça. Ce qu'on peut faire quand on... C'était pas très... Tant mouillé que ça. Euh, ce qu'on peut faire, c'est venir... Ah bah oui, il bah, y en avait quand même pas mal, finalement c'est venir placer la feuille à l'intérieur et le, le mettre le pliage comme je vais vous montrer. Si j'ai a un risque, si j'allais ai aimer il y a un doute, je ne pensais pas qu'il y avait un risque, mais euh, visiblement si ça doit presser euh, beaucoup plus fort que sur mon ancienne euh, plastifieuse. Donc voilà. <rire> bon à savoir. La technique là, euh, pas avec cette plastifieuse. Hein. <rire> Bon après, ça s'est bien récupéré, ça n'a pas bouchonné, ça n'a pas créé de problème. Je n'ai pas pété euh, ma plastifieuse aux premiers, euh, premières utilisation Et euh, ouais, clairement, il faut faire attention en fait. Euh, la technique des encres, euh, pas avec ça. Hein. Donc je vais vous montrer, si jamais vous avez un souci, il y a cette technique pour nettoyer qui est de passer un papier euh, bah, blanc propre dedans. Euh, je vais jeter la partie où il y a vraiment plein d'encre et puis il y a des poudres aussi. Hein. Et je vais repasser l'autre partie qui semble clean. Ça, ça me servira pour euh, gribouiller, prendre un... C'est quand même impressionnant tout ce que ça a récupéré comme euh, au nettoyage. Hein. Donc ça avait vraiment euh, compressé, coulé dedans. Donc ça, c'est un truc, faites attention. Elle n'est pas du tout faite pour euh, supporter ce genre de choses. Je pense que ça doit compresser, en fait. Ça, ça, les, les rouleaux doivent être assez serrés, ce qui explique aussi qu'on ait euh, des, des formes qui soient bien suivies. Mais la chauffe ne doit pas être si importante que ça. Ce qui explique que sur la 125, ça fonctionne. Euh, on a quand même une, des, des bulles qui sont un peu grandes, je trouve. C'est pas les petites bulles habituelles. Euh, c'est à ouais, suivre, hein. effectivement, c'est intéressant de voir les, euh, les différences entre les plastifieuses. Donc ça, c'est pour nettoyer. Et si jamais vous voulez plastifier euh, un truc, que vous n'êtes pas sûr, vous pensez que c'est peut-être un peu fragile, euh, ou qu'il y a euh, quelque chose de particulier, ce que vous pouvez faire, je vais couper avec euh, un massif. Pouvoir... Imaginons donc... que... <rire> on va faire comme ci. Donc là déjà, je vais euh, couper mon marque-page. Hop. Hop, Voilà. Alors plusieurs choses. Imaginons qu'ici vous ayez un petit doute euh, sur la capacité que ça tienne, qu'il y ait euh, des petits objets dedans ou je ne sais pas quoi. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre les feuilles et les mettre comme ça ou si vous avez découpé avant et que ça colle nulle part il n'y a pas de pliure pour éviter un risque que ça vienne se coller dans la machine vous mettez dans une feuille pliée en deux et puis comme ça vous insérez la feuille en, en premier elle me paraît un peu trop courte la feuille en fait c'est pour ça que je regarde ça comme ça euh, non je peux pas faire plus grand avec ça une autre feuille la logique. Je crois que j'ai pris une feuille trop épaisse. Donc vous venez plier votre feuille en deux, vous mettez euh, la feuille plastique, l'objet ou la, le tamponnage ou le papier, la feuille plastique et pour éviter que ça s'enroule dans les, les rouleaux dans le mauvais sens, que ça fasse n'importe quoi, que ça, ça chauffe euh, mal en fait et que ça vienne euh, abîmer votre machine, vous passez euh, l'ensemble. Comme ça. Puisqu'on a toujours le concept de pliure. Ça mange la pliure, ça ne peut pas faire euh, un retourné. J'espère que vous avez compris, parce que je crois que je ne peux pas faire plus clair. Et des fois, quand on découpe, ouais, ouais, le, la, la plastification n'est pas, est pas de bonne qualité. Hein. Vous voyez toutes les petites bulles Ça, c'est pas, pas normal. Et là, il n'y avait pas de liquide, il n'y avait pas de truc particulier. Hein. Donc on n'est quand même pas sur euh, une bonne machine du tout. Euh, ouais, moi je suis assez déçue parce que je voyais pas mal de personnes quand j'ai pété ma, ma machine. Je me suis dit, ouais, c'est bien une, une plastifieuse à 15 balles. Euh, super. Et, euh, et au final, bah non, moi je trouve qu'elle ne fait pas le job. Hein. <rire> je sais que je suis difficile, mais euh, pour moi elle n'est pas, pas bien finalement. On les... Quand je revois les, les, les détails, on a, ouais, là, je suis bien les contours, mais là c'est pareil. Il y a des, ici il y a des des bulles. Alors... C'est compliqué de prendre, de... voilà. Là on les voit. Entre les deux papillons, il y a des bulles. Et entre le hélo et le papier en blanc, il y a deux grosses, grosses bulles. Sur tout le tour de l'embossage, euh, aussi, euh... ça me paraît pas bien collé, en fait. Ça me paraît pas bien collé. Et là aussi, il y a un problème ici. Ça c'était la 125 microns, il y a plusieurs problèmes. Et euh, sur la 80, je reviens ici. Non, là il y a énormément de problèmes autour des papillons. Alors, juste autour, c'est ça que j'avais regardé en premier, c'est souvent là que ça déconne, c'est nickel. Mais vous voyez les petits.. Euh, toutes les petites.. Euh... Ça, ça va pas du tout, c'est pas normal ça. Toutes les bulles qu'il y a ça c'est pas bon, c'est hein. pas du bon boulot. Sur celle-là c'est un peu mieux, mais pareil, il y en a ici. Et ici. Les deux sauvants. Bon, je vais retester 2 trois trucs. Essayer de voir euh, si je trouve des indices pour améliorer ça, mais je dois dire que franchement, euh, la pacifuge de chez Action, eh ben, moi elle me déçoit. Je trouve que le rendu il est pas très bon sur, euh, sur euh, les, les, vraiment les points de détail des, euh, des, petits, des problèmes de petites bulles <rire> et de grosses bulles. Euh, et je, je pense que c'est lié au fait qu'elle euh, n'est pas réglable en fait, au point de vue euh, température. Donc là, elle est clean, elle est nettoyée, le petit euh, problème d'encre, il est réglé, il n'y a, euh, a plus de. Il n'y a plus de soucis. Elle fonctionne, euh, mais c'est vrai que c'est quand même euh, assez décevant au final qu'elle euh, qu'elle n'ait pas cette euh, fonction de réglage en fonction de la taille, de l'épaisseur des microns. Et je, je pense vraiment que c'est ça qui, qui cause le, le problème de qualité euh, sur le résultat. Bon, ben voilà, c'était euh, mon test de la machine action. Je suis assez déçue. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. On va voir. Amusez-vous bien, créez bien. Bye.